Salut l'artiste, ici Costals Dans cette vidéo, j'aimerais parler des blocages qu'on a la plupart du temps quand on veut produire de la musique et je pense qu'on passe tous par là quand on commence. En gros, hier j'étais en train d'échanger des messages avec un de mes élèves et il me dit « je galère vraiment, je bloque souvent. Je devrais peut-être apprendre à jouer du piano, connaître un minimum la musique. Et donc, qu'est-ce qui est en train de se passer concrètement C'est que là, il a probablement certaines croyances, la frustration qui est caractéristique de tout, tout début d'activité, en fait, toute nouvelle discipline qu'on fait, que ce soit du sport, que ce soit une, une discipline créative, artistique, il y a ce laps de temps, ce, cette période en fait de frustration où c'est difficile. J'ai d'ailleurs écrit un article là-dessus, je crois que j'avais même fait une vidéo, ça s'appelle « Au début, c'est difficile ». En gros, on, voilà, il s'agit de ça et ce qui se passe concrètement, c'est qu'il est en train de fuir l'acte créatif à cause d'une frustration et de ses croyances qui sont que je ne connais pas assez, je n'ai pas assez de capacité, j'ai pas assez de connaissances dans le domaine pour pouvoir le faire. Donc, sa stratégie, s'il va dans cette direction, c'est ne pas créer avant de connaître assez. Maintenant, la question, c'est quoi connaître assez À quel moment, s'il se met à apprendre à jouer du piano et à connaître la musique, je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire, à quel moment ça va être assez pour qu'il passe à l'acte de création, qui est en fait la chose la plus importante. Créer au quotidien, c'est l'acte le plus important pour le créateur, c'est pas pour rien qu'il porte ce nom. Et le problème, c'est que c'est un piège parce qu'il y a toujours… alors là il parle seulement de ses connaissances et de ses capacités, mais après, en parallèle à ça, il y a aussi la Technologie et les outils de travail, on va être, on va recevoir. Si en plus on, je veux dire, on est sur internet, on consulte des trucs sur la musique, ben les, les, les, les, les publicités elles vont s'optimiser et il y a de fortes chances qu'on voie de plus en plus des publicités pour des, des contrôleurs MIDI, des synthétiseurs, des applications, des packs de samples, tout ce qui concerne la création musicale et on n'a pas besoin de ces choses-là, ce n'est pas un besoin, c'est un besoin qui est créé à travers la publicité et le marketing, et ce n'est pas parce que c'est notre domaine qu'on en a besoin, au contraire, c'est fait exprès, ils optimisent ça pour qu'il y ait plus de chances qu'on aille consommer et acheter. Mais on n'a pas besoin de ces choses-là. La seule chose dont on a besoin, c'est de créer au quotidien et développer le mindset, avoir une mentalité qui est de faire maintenant ce que je peux avec les connaissances que j'ai maintenant et les outils que j'ai maintenant sans avoir à aller investir du temps ou de l'argent, du temps dans, dans l'apprentissage, enfin apprendre à utiliser euh, quelque chose de nouveau, apprendre des nouvelles choses théoriques et, et investir de l'argent, c'est-à-dire acheter du matériel. Tout ça, ça fait que euh, quand on fait ça, on n'est pas en train de créer. Et l'acte de création, c'est ce, ce qui est le plus important. Aussi parce que on va apprendre énormément, c'est la meilleure manière d'apprendre, c'est en faisant les choses. Et, et petit à petit, il n'y a pas de secret, plus on fait de la musique, plus on va gagner en capacité, ça va se faire naturellement dans le processus. Et, et on va pas être, je veux dire, si je fais de la musique pendant un mois tous les jours systématiquement, je, serai force, je vais forcément apprendre des choses chaque jour et d'ici un mois, je serai un bien meilleur producteur, créateur de musique qu'un mois auparavant. Et ça juste en ayant créé, en ayant fait que ça, sans avoir passé du temps à apprendre un truc spécifique, à euh, apprendre du solfège ou apprendre à utiliser un synthétiseur ou un contrôleur. On fait avec ce qu'on a. Je l'ai déjà dit et je continuerai à le partager, ce sera le point de départ de c'est le point de départ de mon e-book, Créateur Prolifique, et il faut que je revienne souvent là-dessus parce que c'est important, je, dis que, enfin, je, je démontre qu'on n'a vraiment pas besoin de grand-chose, on n'a rien besoin de plus, je veux dire, un smartphone pourrait suffire pour faire de la musique, évidemment après pour produire, pour. Euh... enfin je pense que franchement si on n'est pas trop difficile au niveau de, en, en, en, disons, en se disant que la partie production qui est la partie où on va faire sonner bien ce qu'on a créé, c'est-à-dire mixage et mastering. Si on dé délègue ça à des professionnels, tout le, tout le reste de, du processus créatif, il peut se faire avec un smartphone aujourd'hui. Et voilà, après, évidemment, on a un peu plus de flexibilité si on veut et de possibilité avec un laptop et un logiciel comme Ableton Live ou Eiffel Studio ou Logic, etc. mais c'est des choix de confort et Bref, on pourrait vraiment se contenter d'un iPhone pour créer de la musique, sans parler comme j'ai dit de, de la production, du mixage mastering qui sera fait ultérieurement par quelqu'un d'autre dans studio. Quelqu un studio, quelqu'un qui aura des années d'expérience, etc., etc. Bien évidemment, je l'ai déjà dit aussi dans des vidéos précédentes, je crois, en tout cas je vais le redire, si on apprécie le mixage, si c'est quelque chose qu'on aime faire mixer et masteriser. Ben, je t'invite à passer du temps dessus pour apprendre ça, parce qu'en plus, après, enfin déjà, voilà, c'est cool, si c'est un truc qui te plaît, tu ne vas pas perdre du temps, en quelque sorte, et ni d'énergie. Tu vas apprendre, tu vas devenir meilleur, et c'est quelque chose que tu peux monétiser après, tu peux mixer, masteriser la musique des autres, et ça te fait un revenu, en faisant quelque chose que tu aimes. Et en plus, tu es payé pour, pour apprendre, pour t'améliorer, parce que plus tu vas passer du temps, même si je passe 10 ans à faire du mix et du mastering, les 10 années suivantes, je vais continuer à apprendre, je vais continuer à m'améliorer et je serai en plus payé sur la base des 10 années d'expertise que j'ai, je serai payé assez cher pour faire ce que j'aime et apprendre dans ce domaine-là. Ça, c'est des choses importantes à, à garder en tête et à prendre en compte quand on fait des choix et quand on, on investit notre temps et notre argent. Pour en revenir au problème de Jorge, mon élève, je fais cette vidéo pour lui aussi, c'est la première personne à qui je vais l'envoyer. Si je réponds à la question, alors le fait est qu'on a déjà fait des sessions de musique en studio ensemble et j'ai vu que il est capable. Il n'a pas de reconnaissance, je veux dire. Le peu que je lui ai transmis, le peu qu'il sait actuellement, ça lui suffit pour créer de la musique. Et en continuant à pratiquer, il va s'améliorer. Maintenant les frustrations elles viennent du mental, c'est parce que... Peut-être on essaye de faire un truc qu'on n'est pas encore capable de faire, du moins pas rapidement, et on est tellement obstiné par faire cette chose-là que ça va nous frustrer. Ce qu'il faudrait, il faudrait avoir plutôt l'approche que j'ai une idée, j'essaye de l'appliquer tout de suite. Si c'est trop compliqué maintenant, je fais ce que je suis capable de faire maintenant. Et, et avec le temps, on va... Enfin Là, en plus, lui, il a l'avantage il a de, de bénéficier de mon, mon expertise et de, de mes connaissances, il, a, il est parti sur 10 heures de cours, donc on va se revoir, on doit encore se voir, je crois, 6 heures. Puis après, il est libre de prendre encore plus d'heures avec moi. Mais en gros, moi, je vais, lui, je vais lui apprendre des nouvelles choses à chaque cours. Et comme j'ai dit, lui, en faisant, il va de toute façon apprendre des nouvelles choses. Il ne faut juste pas être frustré, pas être obstiné à vouloir faire absolument quelque chose qui est peut-être trop difficile actuellement. Et il suffit qu'il note ça sur un papier, qu'il revienne vers moi, il me dit « j'ai absolument envie d'apprendre à faire ça ». Si je pense que ce réaliste est utile maintenant, je vais lui apprendre à le faire, si je suis capable de le faire. Sinon, je peux lui apprendre un tas d'autres choses qui seront hyper intéressantes aussi, qui vont lui permettre de progresser et de se faire encore plus plaisir dans la, dans la création musicale. Pour répondre à la question, je devrais peut-être apprendre à jouer du piano et connaître mieux la musique. En fait, on, est, on a déjà commencé, via, via nos cours, à apprendre des bases de solfège qui sont les gammes qui nous permet de savoir cette connaissance nous permet de savoir où poser les doigts sur le clavier pour ne pas jouer de mauvaises notes. Et si je pose une mélodie, si je sais que je suis en la mineur, c'est toutes les notes blanches. C'est aussi pareil, toutes les notes blanches, c'est la mineur et do majeur. Tout ça c'est des informations qu'on trouve assez facilement sur internet qui sont pas compliquées. On peut utiliser le cycle des quintes pour apprendre les gammes de façon harmonique. Et s'orienter, c'est aussi un peu une carte géographique pour s'orienter, pour faire des suites d'accords, etc. Et donc si lui, il sait, déjà il connaît la gamme de la mineure, on l'a vu en cours, il sait que c'est que les notes blanches, il sait que c'est aussi le do majeur en principe. Donc il peut faire que de la musique en la mineure, par exemple, il y en a beaucoup, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est le plus simple. Et en mi mineur, parce que c'est la deuxième gamme la plus simple, où il y a seulement une note noire. Mais en connaissant déjà une ou deux gammes comme ça, très simples, ben, il sait quelle note il peut jouer, il a déjà, il, il, il sait déjà, enfin, je sais pas ce qu'il entend par apprendre à jouer du piano. Euh, parce que les mélodies, il va, si c'est genre, voilà les gars, il en sait deux, une ou deux, et avec le temps, il en apprend plus, c'est sur internet, c'est pas compliqué, c'est un truc à, à automatiser, et puis après c'est bon. Et on peut même l'avoir sous les yeux, le garder sous les yeux, et on se réfère à ça. C'est une connaissance qu'on qu acquiert assez vite. Et en parallèle à ça, s'il si veut apprendre à jouer des mélodies, il l'a déjà fait avec moi. C'est la base, enfin c'est le, les premières mélodies, c'est ses débuts. Mais plus il va pratiquer ça, plus il va changer son, sa manière d'écouter la musique qu'il écoute aussi. Pour euh, peut-être essayer de reproduire des mélodies. C'est ce que moi j'ai fait longtemps, hein, de manière euh, intuitive. Je me suis dit, enfin, il y avait des mélodies que j'aimais bien, j'avais mon matos. Et je, et il y a des moments où je me faisais des sessions, j'essayais de trouver les notes des mélodies sans même connaître les gammes, je ne connaissais pas les gammes encore. Et j'essayais de trouver les notes, et j'étais super content quand je les trouvais, je rejouais les mélodies, après je faisais des variations. C'est comme ça que j'ai créé au moins un morceau, en jouant d'abord du kalimba par-dessus un morceau existant. Je ne savais pas quelles notes je jouais, mais j'y allais au feeling, et j'avais un peu ce guide qui était le, le morceau de référence. Et après j'avais une, une mélodie qui était similaire, qui utilisait peut-être les mêmes notes, en tout cas les mêmes écarts, mais qui était différente, c'était une variation. Jouer en plus avec un instrument différent de, de, du morceau de référence. Et, et en gros, voilà, après les, apprendre à jouer du piano, les, euh, connaître la musique, ça se fait avec le temps, en écoutant, en pratiquant, comme j'ai dit, les mélodies au début c'est pas terrible, moi les premières mélodies que je faisais c'était nul, c'était hyper nul. Et on peut contourner ça, ce problème, oui on va apprendre avec le temps à jouer des bonnes mélodies, des mélodies intéressantes. Mais on peut contourner ce problème en l utilisant principalement des boucles au début. C'est comme ça que j'ai fait mon premier morceau, qui a été une expérience hyper satisfaisante que j'ai oubliée après pendant des années. C'était avec le logiciel EJ qui fournit une banque de, son, de samples qui sont des boucles. Et tout ce que j'ai fait pour créer mon morceau, j'ai posé aucune mélodie. J'ai juste fait un arrangement, un agencement de, de boucles. Des boucles rythmiques, des boucles mélodiques, de basses. Et c'est tout le logiciel, il mettait automatiquement les boucles au même tempo et peut-être même qu'il me, qu me proposait un pack ou alors qu'il optimisait les boucles pour qu'elles soient harmoniques entre elles. Ou peut-être ça ne l'était pas, puis je, je faisais tout ça à l'oreille. Donc voilà, je pense que j'ai fourni assez de, de pistes pour contourner ces obstacles qui sont des blocages euh, au niveau du mental et qui sont tout à fait euh, des blocages normaux par lesquels moi-même je suis passé. Et donc en gros, en conclusion, tu as déjà assez de capacité, d'autant plus si tu regardes cette vidéo, je suppose, pour faire de la musique. Oui, tu seras pas. il se peut que pendant assez longtemps, tu ne sois pas satisfait totalement du résultat de ce que tu fais, mais il faut que tu te concentres sur ce que tu apprends après chaque session. Du moment qu'après chaque morceau que tu fais ou après chaque session de musique, tu as appris un truc, tu es en train de progresser. et la qualité du résultat de ce que tu fais, de ta musique, la qualité de ta musique, ça va venir avec le temps de pratique. Le truc le plus important pour progresser le plus rapidement et, et, et atteindre une qualité de musique qui te satisfait le plus rapidement possible, ce n'est pas de consommer des cours, des théories, d'acheter du, du, du nouveau matériel. Ça peut aider des fois. Hein. Des fois, ça peut être le meilleur investissement, mais ça peut aussi des fois être le pire investissement que tu puisses faire. Donc, il faut avoir poser certaines questions en fait, si si tu penses à acheter un truc, est-ce que c'est parce que c'est en solde, parce que c'est soldé, du coup si c'est le cas, tu l'achètes pas, et il faut vraiment te demander si ça va t'aider, déjà si les derniers investissements que tu as fait que ce soit en du temps dans la théorie ou euh, dans un investissement financier dans, dans du matériel, est-ce que le dernier investissement de la sorte que tu as fait, est-ce que ça t'a permis de finir de la musique plus rapidement est-ce que ça t'a permis de finir de la musique. Si la réponse est non, il faut que tu laisses tomber cet investissement et concentre-toi juste sur créer tous les jours. C'est ça ton meilleur investissement de temps que tu puisses faire. Et voilà, je vais m'arrêter là. Fais tourner cette vidéo aux gens autour de toi si tu penses que ça pourrait aider certaines personnes. Lâche des commentaires. Fais-moi part de tes autres obstacles, tous tes, tous tes autres blocages. Et, et voilà, à la prochaine. Ciao. Conclusion à l'enregistrement précédent que j'ai omis de faire directement. Sache que je vais désormais publier avec une certaine constance et régularité des vidéos sur YouTube pour documenter mon processus créatif. Tu pourras donc voir de près les systèmes, les stratégies que je teste, que je pratique, que j'utilise et que j'optimise avec le temps et suivre de près l'avancée de mes différents projets musicaux sachant que j'ai pour objectif à partir de mi-août qui est la date enfin le 14 août devrait être la date ça dépend pas de moi parce qu'il y a d'autres personnes sur le projet mais en principe mi-août le 14 août devrait sortir mon prochain projet en collaboration avec trois autres personnes et à partir de là toutes les six semaines en fait non après j'ai prévu un projet pour le 7 septembre qui est la date de mon anniversaire. Et du coup, ça va recalibrer tout l'agenda. Mais à partir du 7 septembre, toutes les 6 semaines, il y aura un nouveau projet musical que je vais sortir. Et tu vas voir, du coup, qu -ce qui, quelle stratégie, quel système me permettent d'avoir une telle constance et une certaine qualité. Après, évidemment, la musique, enfin, peut-être elle ne te plaira pas, mais il y aura quand même une certaine qualité qui sera garantie. Et à côté de tout ça... Je fais du coaching, je donne des cours en fait à Genève et je commence à développer ça en ligne pour pouvoir travailler avec des gens qui sont pas forcément, qui habitent pas forcément à côté de chez moi. Et sache que je, pour une durée indéterminée, j'offre un mois de coaching gratuit, sans engagement pour la suite. Il suffit de me contacter via le lien dans la description ici. Et voilà, ça va, ça va nous permettre de travailler vraiment en, en lien direct et te permettre d'implémenter ces systèmes, de les, fin, de les tester d'abord, et choisir si tu veux les implémenter. Et je vais t'aider du coup à, à faire la même chose que moi, à devenir un créateur prolifique et à vivre de la musique, en supposant que ce soit ce que tu veux. Et voilà, à plus, ciao